bonjour à tous que la paix soit sur vous et salam alaikum à tous mes frères musulmans. aujourd'hui je vais traiter un sujet euh, par rapport au coran et en fait je veux mettre à la lumière une erreur manifeste une erreur euh, historique et euh, on va dire prophétique puisque on est censé être dans la révélation divine donc euh, voilà je veux démontrer aujourd'hui que Allah, le parfait omniscient, le, le sage parfaitement connaisseur, bien, il connaît pas si bien que ça, puisque il s'est trompé déjà sur pas mal de choses, notamment sur beaucoup de miracles scientifiques. D'ailleurs, je travaille dessus et, si Dieu veut, j'enverrai une vidéo là-dessus. Mais là, nous voyons une erreur manifeste qui, qui vient prouver en fait que le Coran est complètement d'origine humaine avec euh, des erreurs qu'un prophète n'aurait jamais commis. Donc je vous invite à prendre des notes, à écouter attentivement, aller au bout de la vidéo parce qu'elle n'est pas, pas très longue, et à inviter euh, des amis musulmans que vous connaissez, qui sont vraiment en, en recherche de vérité, d'écouter la vidéo tout simplement. Donc aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, vous démontrer que le Coran s'est pris à son propre piège puisqu'en fait il se retrouve échec et mat avec euh, les erreurs qu'il a faites lui-même. Donc on va parler de Marie, la mère euh, du Messie, Jésus, Yahushua, et, et on va parler de Marie qui était la sœur de Aaron et de Moïse dans l'Ancien Testament. Pour euh, situer chronologiquement les deux, il y a à peu près 1500 ans qui dépend... Qui, qui va séparer Marie, la sœur charnelle d'Aaron et de Moïse, qui est la fille d'Amran et de Jokebed, et Marie, la mère de Jésus, qui va se trouver ici, nommée sœur d'Aaron. D'accord Donc, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir que ça va être très très rapide et, et que c'est quelque chose qui, voilà, qui est irréfutable. J'ai écouté certains savants musulmans qui défendent cette thèse en disant que... Euh, voilà, euh, Marie, la, la mère du Messie, avait un frère inconnu qui s'appelait Aaron. Le problème, c'est que ça n'existe dans aucune source chrétienne, ni dans la tradition, ni dans quoi que ce soit, ni même dans des livres apocryphes, donc c'est un argument complètement bidon. Les gens viennent avec des, des, des dires, mais ils n'appuient pas leur thèse sur des faits, sur des, sur des, des preuves. Voilà, c'est tout. Comme Allah dit, donnez vos preuves si vous êtes véridiques. Okay donc, nous allons commencer par le livre de Moïse qui est nombre chapitre 26 verset 59 qui est donc la Torah et nous allons voir si vraiment le Coran est un rappel de ces livres ou est-ce que c'est plutôt une œuvre d'origine humaine tout simplement puisque l'erreur est humaine je le rappelle mais l'erreur n'est pas divine et vous allez voir l'erreur que nous allons manifester aujourd'hui par la grâce de Dieu qui va être mise en lumière alors, vous avez sûrement dû voir des frères et sœurs à moi qui ont déjà réfuté, enfin des frères, parce que pour moi la sœur n'enseigne pas, mais des frères qui ont réfuté déjà cet argument, mais je n'ai pas trouvé ça suffisamment frappant, percutant, donc je suis venu mettre mon grain de sel aujourd'hui, et voilà, je viens réfuter tout simplement cet argument. Donc, nombre chapitre 26, verset 59. Le nom de la femme d'Abraham était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. « Elle enfanta Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. » Donc là, on vous explique que Amram avait son épouse, Jochebed, et que lorsqu'il a connu son épouse, Amram, il a enfanté Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Okay Donc, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui vient nous saouler avec l'Ancien Testament, avec Aaron et Moïse Vous allez comprendre par la suite. Donc là, vous avez Aaron qui est le frère de Moïse et les deux sont les frères aussi de Marie, ce qui fait de Marie la sœur d'Aaron et de Moïse. Cette Marie-là était prophétesse, elle était, euh, elle a été mariée à un homme et elle a eu une descendance. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Maintenant, nous allons dans la sourate Maryam, versets 27 et 28 que j'ai mis en violet. Ces deux références-là, c'est très très important de les retenir parce que c'est là. Les deux ensemble font tomber, font tomber pardon, tout le dogme islamique. D'accord Donc, soyez très concentrés et prenez des notes. Je vous le demande parce que ça vaut vraiment le coup. Parce qu'une fois que ça s'est exposé, il n'y a plus aucun argument possible. Et on va réfuter les arguments des, des musulmans, ce n'est pas un problème. Donc, même verset 27. Puis, elle vint auprès des siens en, en le portant, donc le bébé. Ils dirent, « Ô oh mari, tu as fait une chose monstrueuse. Ô oh, sœur d'Aaron !» Ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Donc là, on parle d'une Marie qui est ici, d'accord Et qui aurait fait une chose monstrueuse. Cette Marie-là n'est pas connue pour avoir fait une chose monstrueuse. Pourtant, elle est appelée Oh, sœur d'Aaron. Il y a Urta Haruna, qui est donc sœur d'Aaron. Et là, c'est une très grave erreur puisqu'on fait allusion à une femme qui s'appelait Marie qui est venue avec le bébé et qui a été accusée d'avoir fait le mal et qui a été, euh, voilà, ton, homme euh, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Ce qui veut dire qu'elle a été comparée à une personne mauvaise et à une prostituée. Et rappelez-vous dans Matthieu chapitre 1, Joseph, lorsqu'il a vu la naissance euh, du Messie, qu'elle était enceinte du moins, et eh bien il n'avait pas encore eu de rapport charnel avec elle. Matthieu chapitre 1 verset 25 nous explique qu'il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté le, le, le Messie. Donc lui, il a pensé qu'elle avait copulé ailleurs, mais il l'a juste pensé, mais n'est pas écrit euh, littéralement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que dans le Talmud des juifs, que Allah s'est fait une joie de, de comment dire, de maudire, dans la surat Bakara, verset 79, Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentant venant euh, comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Ici, le, le, le contexte est clair, ça parle des Juifs et euh, de leur tradition, le Talmud, et le tafsir d'Ibn Katir va aussi dans ce sens-là. Okay. Donc, là, ici, on est en train de vous dire qu'elle a été traitée de, de prostituée. Ça, c'est dans le Talmud des Juifs. Okay. Ils l'ont accusée d'avoir copulé avec un soldat romain et d'avoir fait de la prostitution, tout simplement. C'est tout. Mais là où je veux mettre l'accent, oublions le Talmud, là où je veux mettre l'accent, c'est O sœur d'Aaron Il y a Urta Haruna. Ici. Marie, la mère du Messie, puisqu'elle portait le bébé, et c'est elle qui a été prise pour une prostituée, parce que l'autre mari, non, elle a épousé un homme, je ne sais plus son nom, et elle a eu une descendance, donc c'était légal, euh, c était, c était, les gens savaient. Mais là, Marie, ô oh, sœur d'Aaron, c'est une erreur manifeste. Alors, vous allez voir qu'ils vont vous utiliser le fait que euh, on peut être appelé fils d'un tel ou sœur d'un tel dans la descendance, comme le Messie a été appelé euh, fils de David alors qu'il y avait 10 générations ou 15, je ne sais plus, qui les séparaient, euh, Simon, fils de Jonas alors qu'il y avait 7-8 générations qui les séparaient, euh, Lévi euh, avec Abraham, on nous dit qu'Abraham a payé la dîme alors que Lévi était encore dans les reins de son père, euh, Abraham alors qu'en fait il y avait 3 générations qui les séparaient, mais peu importe. Même si Myriam peut descendre d'Aaron, ok, et d'Imram, en tout cas, ça ne fait jamais d'elle leur sœur. Sauf si on la confond avec cette Myriam-là, qui correspond à la sœur d'Aaron et à la fille d'Imram qu'on va voir ici. Vous voyez Donc voilà, Donc cette Marie-là n'est ni la fille d'Imram charnelle, d'accord elle peut l'être dans la descendance, je pense qu'elle est dans la descendance, je pas étudié, j'aurais dû, excusez-moi. Mais en tout cas, elle n'est pas la sœur d'Aaron, ça n'existe pas. Ni dans le Coran, ni dans la Bible, on fait mention de sœur de quelqu'un ou de frère de quelqu'un dans une descendance. Impossible, ça n'existe pas. Voilà. Donc, au sort d'Aaron, est une erreur, tout simplement. Maintenant, ça, on va le continuer ici, parce que maintenant nous sommes dans le livre de Moïse. Nous sommes toujours dans le même chapitre, donc c'est une continuité et un contexte qu'on continue. Et bizarrement, parce que vous savez que les musulmans aiment bien prendre les versets hors contexte pour, euh, pour faire leur, leur démonstration, sauf que nous ne sommes pas de ce pain-là. On mange pas de ce pain-là, pardon. Nous, on va continuer le même contexte, surat Miriam. Et qu'est-ce qui se passe maintenant Verset 51, donc à peu près euh, 25 euh, versets plus loin, et mentionne dans le livre de Moïse. Okay. C'était vraiment un élu et c'était un messager et un prophète. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes et nous le fîmes approcher tel un confident. Et par notre miséricorde, nous lui donnâmes à Aaron, son frère, comme prophète. D'accord Donc là, on est en train de dire déjà plusieurs choses. Déjà, on est dans le livre de Moïse. Donc vous voyez, bizarrement, on parle au oh, sort d'Aaron pour Marie, mère de Jésus. Puis un peu plus loin, on repart dans le livre de Moïse. Là, on nous dit quoi nous lui donnâmes à Aaron son frère comme prophète, donc on parle d'un frère de sang. Okay Mais le problème, c'est qu'il donne à Aaron son frère à qui à Moïse. Pourtant, d'après ici, Aaron était là avant Moïse. Vous voyez Et là, on nous dit qu'on a donné à Aaron son frère à Moïse, ce qui veut dire que Moïse était là et que plus tard on le donnait à Aaron comme frère. Donc déjà il y a confusion ici. Et on voit ici que dans le livre de Moïse, c'était bien des frères de sang. Donc cette Marie, quand elle est appelée ô oh, sœur d'Aaron, ils ont confondu ici la Marie de l'Ancien Testament qui était prophétesse avec l'autre Marie, la mère de Jésus, qui était appelée sœur d'Aaron ici, qui était là seulement 1500 ans plus tard. Donc, cette erreur ne devrait même pas être dans ce livre. À moins que ce livre soit d'origine humaine. Et vous savez comme moi que l'erreur est humaine, mais l'erreur n'est pas divine. Et c'est ça mon slogan aujourd'hui c'est que l'erreur est humaine, elle n'est pas divine. S'il y a une erreur dans le Coran, il ne peut venir de Dieu. D'accord Je pense tout de suite à la Sourate Nisa, verset 82. « Ne méditent-ils donc pas sur le Coran S'ils provenaient d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » En voilà une énorme, mes frères et sœurs, et en voilà encore une plus forte ici que nous allons voir par la suite, si Dieu veut. Donc voilà, nous avons vu que nous sommes dans le livre de Moïse, un peu plus loin après avoir parlé au sort d'Aaron pour Myriam, la mère du Messie. Nous venons dans le livre de Moïse et là nous voyons qu'Aaron est devenu le frère charnel de sang de Moïse. Donc la même chose pour elle. Donc il y a confusion entre les deux maris. Maintenant, nous allons prendre Exode chapitre 15, verset 20, qui est le livre de Moussa, de Moïse, qui est la Torah. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit sa main, un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle, avec des tambourins et en dansant. Ici, vous avez bel et bien une Mériam, prophétesse certes, sœur d'Aaron, sœur charnelle d'Aaron. Okay Donc, cette Marie-là, nous sommes dans l'Exode, et cette Marie-là, qui est appelée sœur d'Aaron, eh ben, ça a lieu dans l'évangile. Donc, 1500 ans après. Donc, la Marie, sœur d'Aaron, ici, dans l'Ancien Testament, est confondue avec la Marie, sœur d'Aaron, ici, qui est la mère du Messie, 1500 ans plus tard. Approximatif. Maintenant, on a ici la Sourate At-Tahrim, verset 12. « De même, Marie, la fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité, nous y insufflâmes alors de notre esprit. » Elle avait déclaré véridique les paroles de son Seigneur ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Donc là, on vous parle à la fois d'une Marie, sœur d'Aaron, donc ça c'est dans l'Ancien Testament et elle se trouve ici pour la mère de Jésus, mais en même temps, dans le Coran toujours, on vous parle de cette même Marie, fille d'Imran, qui avait préservé sa virginité. Sauf que cette Marie-là correspond à la sœur d'Aaron, et de fille d'Imram, qui est là, Amram. Vous voyez Amram en hébreu, c'est Imran en arabe. Elle, elle correspond à la fois aux deux. Seulement, elle n'a pas préservé sa virginité. Ici, c'est la mère du Messie qui a préservé sa virginité et qu'on a traité de prostituée. Vous voyez Donc, une fois de plus, on a encore une confusion énorme. En plus que Joachim était le père charnel de Marie, c'était pas Imran. Donc, là, on comprend que Imran, c'est son père dans la généalogie son père éloigné, comme ils le disent pour Jésus, fils de David, etc. Vous voyez Et c'est d'ailleurs un argument qu'ils vont utiliser ici, eux, dans l'évangile, les, dans les musulmans, dans Luc chapitre 1, verset 5, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Donc là, on vous explique Élisabeth, la parente, je ne dis pas la sœur de Marie, Hein, mais la parente, ça veut dire qu'ils ont un lien de, de sang, mais on ne connaît pas le, le lien. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne le connais pas. Et ça, il s'agit d'Élisabeth qui est d'entre les filles d'Aaron. Donc, effectivement, là, on parle dans la descendance éloignée d'Aaron. Ici, c'est vrai. Il n'y a pas de problème. Sauf que, là, Elisabeth est d'entre les filles d'Aaron. Et là, euh, Marie a été appelée sœur d'Aaron. Vous voyez et là, le problème, c'est que Marie n'est pas appelée fille d'Aaron, elle est appelée fille d'Imran, qui est le père d'Aaron. Alors, je sais que ça a l'air un peu compliqué, mais en gros, il y a confusion entre les maris. Vous voyez Il y a des bouts de puzzle qui ont été mis un coup à gauche, un coup à droite, et c'est complètement mélangé. Donc, il y a un petit peu de, de ci, un petit peu de ça, et on, a, on en a fait un dogme, on en a fait un livre. OK Donc, cette fille, cette Marie, la fille d'Imran, n'a pas préservé sa virginité. Celle-là qui a préservé sa virginité, c'est... Marie, la mère du Messie, fille de Joachim. Vous voyez Donc, maintenant, nous allons poursuivre avec ce fameux verset. Et là, je vous demande d'être très attentif et de prendre des notes. Et je trouve qu'il est plus facile pour comprendre le Coran de l'étaler comme je l'ai fait avec les versets à la suite, pour avoir tout le contexte. Parce que lorsque vous prenez verset par verset, on a tendance à isoler les versets et à perdre le contexte. Que ici... Eh bien, vous avez tout le contexte entier, ce qui m'a permis à moi, par la grâce de Dieu, de comprendre l'erreur manifeste que nous allons mettre en lumière tout de suite, si Dieu le veut. Donc, Surat El Imran, verset 35. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie, et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable, le banni. Son seigneur l'agréa, alors du bon agrément. La fit croître en belle croissance, il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès de le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit oh « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah ». Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Alors Zacharie pria à son Seigneur et dit « Oh mon Seigneur, donne-moi, euh, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » Alors les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. « Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. » Il dit « Ô oh mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ?» Allah dit « Comme cela, Allah fait ce qu'il veut. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. »« Ton signe, dit Allah, c'est que pendant trois jours, tu ne pourras parler aux gens que par gestes. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le, enfin ayant en début de journée. »« Rappelle-toi quand les anges dirent oh « ô Marie, Dieu en vérité t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de l'univers. » Donc, je sais que c'est un petit peu long. <coughs> On va décortiquer. Je vous en prie, soyez très attentifs parce que c'est là que tout se passe. Rappelle-toi quand la femme d'Imran, donc Jochebed, d'accord Jochebed qui a enfanté Aaron, qui a enfanté Moïse et qui a enfanté Marie, leur sœur, D'après Nombre, chapitre 26, verset 59. Cette femme, donc la femme d'Imran. Dit Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité, ce qui est dans mon ventre. » C'est très très important, pourquoi je ne l'ai pas mis en rouge Bon, imaginez-le en rouge, là. Ce qui est dans mon ventre. » Donc là, on ne parle pas d'une descendance éloignée. Hein. On ne parle pas de 15 générations ou 50 générations. Là, on parle de son enfant qu'elle va accoucher. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Et donc, donc, de sa descendance directe. Accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient et l'omniscient. Okay Puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Okay Alors Allah savait mieux ce dont elle avait accouché, le garçon n'est pas comme la fille. Et là, elle dit, je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable banni. Donc déjà, on va faire un petit résumé ici. La femme d'Imran, Joquebed, mère de Aaron et de Moïse. Elle, donc, elle va vouer en toute exclusivité ce qui est dans son ventre, c'est-à-dire son propre enfant, son enfant direct, sa descendance propre. Okay et cette descendance, donc c'était une fille, voilà que j'ai accouché d'une fille, et cette descendance, je l'ai nommée Marie. Okay donc, si on revient ici, est, elle est là, Joquebed, la femme d'Imran, et donc, elle a enfanté Marie qui est la sœur charnelle d'Aaron et de Moïse, d'où l'amalgame ici. Mais revenons. Ensuite, on nous dit quoi ?« Je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. » Déjà, ici, on a un très très gros souci, puisque le tafsir d'Ibn Kathir nous dit que euh, « Je la place ce, sous ta protection contre le diable, le banni. » Ça veut dire que Marie, mère de Jésus, et son fils, sa descendance qui était Jésus, ont été préservés du péché. Vous voyez Le diable n'a pas pu les préserver du péché. Sauf que ça contredit déjà la sunnah. Euh, C'est dans Sahih Bukhari euh, 3286, quand Abu Huraira a rapporté que le prophète a déclaré « Quand un être humain vient à la naissance, Satan le touche des deux côtés du corps avec ses deux doigts, sauf Jésus, le fils de Marie, que Satan a essayé de toucher, mais a échoué car il a touché le placenta de Marie à la place. » Ce qui veut dire que Marie a bel et bien été frappée par le péché, d'après la Sonna, mais pas Jésus. Dans tous les cas, Jésus, lui, coraniquement parlant, ou dans la Sonna, et même dans l'Évangile, il est sans péché. Mais Marie, ça ne marche pas, puisque dans l'Évangile, dans Luc chapitre 1, versets 46 et 47, elle avait besoin d'un sauveur. Vous voyez Donc, Lorsqu'elle dit « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, car il a jeté les, les yeux sur la bassesse de sa servante, eh bien, sachez que si Marie avait besoin d'un sauveur, c'est qu'elle n'a pas été préservée du péché. Elle a été touchée par le péché comme toutes les créatures de ce monde, excepté Jésus, fils de Marie. » Vous voyez Donc déjà, ici, c'est un point. Mais, admettons, prenons pas le tafsir. Restons ici, prenons pas le tafsir. Continuons. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance. Et là, je veux juste vous, vous bien vous rappeler que nous parlons de cette Marie qui était dans le ventre de la femme d'Imram, d'accord Qui est donc la sœur d'Aaron et de Moïse. Jusqu'ici tout va bien. On parle de l'Ancien Testament. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit Cette même Marie, donc elle a été placée nanana, il en confia la garde à Zacharie. Zacharie. Qu'est-ce qu'il fout là, Zacharie Vous voyez C'est là que tout se casse la figure. Qu'est-ce qui vient faire là, Zacharie Comment expliquer que cette Marie, sœur charnelle d'Aaron et de Moïse, et fille directe d'Imram, été confiée à Zacharie Alors on va nous dire « Oui, mais attendez, il y a eu plusieurs Zacharie dans, dans l'Ancien Testament, chez les Juifs, il y en a eu plein de Zacharie. Très bien. Poursuivons. Chaque fois que celui-ci entrait au d'elle dans le sanctuaire,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 de Yahya qui est Jean-Baptiste confirmateur d'une parole d'Allah c'est là frères et sœurs que tout se casse la figure dans le Coran on nous dit que Yahya était l'enfant de ce Zacharie et que ce même Zacharie est celui à qui on a confié Marie, la fille directe d'Imram qui est sortie du ventre de sa femme vous comprenez c'est impossible, il y a encore confusion entre la Marie qui était la fille d'Imram et sœur d'Aaron, qui était dans l'Ancien Testament la prophétesse qu'on trouve ici, vous voyez, et l'autre Marie, la mère de Jésus. Parce que c'est impossible que Zacharie, le père de Yahya, ait connu cette même Marie qu'elle là. Vous voyez, c'est impossible. Et quand ça continue, on nous dit « Donc voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya », Confirmateur d'une parole d'Allah Et quelle était cette parole d'Allah De qui Yahya est venu en témoignage De Jésus de Yahushua Amashia, de Aïssa De Yasuha al-Messiah Vous voyez C'est lui la Kalimatullah D'après sourate Al-Imram verset 45 D'après la sourate Al-Nisa verset 171 D'après la sourate Myriam verset 34 Hein le messiah il est quoi Il est Al-Kawla al-Haki « La parole de vérité dont vous doutez. » Vous voyez ce que je veux dire C'est lui la, la parole d'Allah. Et Yahya est venu rendre témoignage à la parole et à la lumière. Dans Jean chapitre 1 vers verset 29, 30, 36, etc. Vous voyez Donc, comment c'est possible que ce Zacharie, père de Yahya, qui était là 1500 ans plus tard, a, on a pu lui confier cette Marie, fille d'Imram, et qui est sortie du ventre même, de, de sa femme Jochebed, le même ventre qui a enfanté Moïse et le même ventre qui a enfanté Aaron. Vous voyez C'est impossible. Et on nous donne encore une, une autre, un autre détail. Il sera un chef, un prophète et des gens de bien. « Oh, mon Seigneur comment aurais-je un garçon maintenant que la vie est ce matin et que ma femme est stérile ?» Et nous savons que Elisabeth était stérile. Vous voyez Donc tout concorde ici. Nous sommes en, en, dans, dans ce passage-là nous sommes au temps du Messie, au temps de Jean-Baptiste et du Messie. Et ici, on fait allusion à la Marie-fille d'Imram qui est sortie du ventre de Jochebed, comme Aaron et comme euh, Moïse. Voilà. Et on nous dit encore un peu plus loin... « Ton signe, dit Allah, c'est que pendant trois jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Et ça, nous le retrouvons dans Luc chapitre 1, où après avoir eu la vision, eh bien euh, euh, Zacharie eh bien il ne il pouvait plus parler, il était muet, et il pouvait parler que par des signes. Vous voyez Donc ça, c'est bien une preuve qu'il y a une confusion entre la Marie de l'Ancien Testament, sœur charnelle de Aaron et sœur charnelle de Moïse, et fille directe de Jochebed et Dimram, avec Marie, la mère de, du Messie, d'où son père était euh, Joachim et sa mère Anne. Tout simplement, donc ici il y a une erreur manifeste qu'aucun musulman ne sera capable d'expliquer sans vous mentir. Okay et ils ont un autre argument, et je vais finir avec ça. Dans Sahih Muslim, ils ont dit que le prophète, il a, on le, même les musulmans on lui ont dit comment c'est possible une telle erreur Comment ça Marie sort d'Aaron Et vous savez la réponse du prophète ne savez-vous pas que les gens pieux ont le droit de s'approprier les noms des prophètes antérieurs à eux? Mais il sort ça d'où? D'où il sort ça? Alors je sais déjà et je ne l'ai jamais entendu de leur bouche mais je sais qu'un jour ou l'autre il y en a un qui va sortir ça donc je vais le prendre tout de suite pour le réfuter. Ils vont vous dire mais regardez Jean-Baptiste, il était l'Élie qui devait venir. Vous voyez? Donc ça prouve que le prophète a dit vrai sauf que Jean-Baptiste était l'Élie. Il n'était pas Élie en personne, d'accord Il était seulement l'Élie de son temps, c'est-à-dire le prophète par excellence, pieux, obéissant, comme l'était Élie, Jean-Baptiste, et paru à sa ressemblance. Mais jamais de la vie, il a pris son nom. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça, c'est infondé. Et je ne sais pas d'où il a sorti ça, mais c'est simplement pour justifier une première taquille, elle en a fait une deuxième. C'est tout. Donc ma conclusion, frères et sœurs dans le Coran, chaque fois que le mot « frère » ou « sœur » de quelqu'un apparaît, c'est pour désigner un lien charnel avec un frère ou une sœur de sang. Comment peut-on faire l'amalgame entre la sœur de Aaron et la mère du Messie, sachant qu'il y a 1500 ans d'écart entre les deux maris La Marie de l'Ancien Testament correspond à la fois en tant que fille d'Imram et sœur d'Aaron. Okay Donc, la, la, la fille d'Imram, Marie qui est ici qui avait soi-disant préservé sa virginité, alors ce qui est faux, puisque c'est la, la, la Marie-mère de Jésus, et en même temps la sœur d'Aaron qui se trouve mentionnée ici, qui une fois de plus a été attitrée à Myriam mère de Jésus, alors qu'en fait cette sœur d'Aaron se trouvait ici. Voilà, donc je vous invite à envoyer la vidéo à, à, aux musulmans que vous connaissez, demandez-leur donc de réfuter ça, et puis euh, j'ai hâte d'entendre leur argument, et puis sur ce, pour les, les musulmans qui sont en quête de, de vérité, qui, qui recherchent et qui n'osent pas critiquer leur propre religion, comme moi-même je l'ai fait, hein, et bien voilà, que Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, et, et puis euh, faites, euh, faites le bon choix. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'erreur est humaine, mais l'erreur n'est pas divine. Allah ne peut pas se tromper sur un point comme ça. S'il est le Dieu véritable, il ne peut pas se tromper. S'il est le parfait omniscient le sache parfaitement connaisseur, il ne peut pas ignorer une telle erreur. Vous voyez Donc, voilà, ça prouve aujourd'hui que le Coran est d'une origine humaine, mais pas divine. Sinon, c'est un Dieu qui se trompe. Tout simplement. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs, et « Barakallahu à tous les, les frères musulmans. Qui, voilà, qui sont sincères et qui n'ont pas peur de critiquer leur religion, parce qu'ils savent qu'un jour, il y aura un jugement. Et sachez que Il est le chemin de la vérité et de la vie. Il est le kalimatullah, il est le rohullah, et il est al kaula al haki la parole de vérité. Sachez que lui seul peut vous accorder le salut, et que personne d'autre ne peut le faire. Tout simplement. Sur ce, que Dieu vous bénisse, il y a une prochaine vidéo.